Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, donc on a eu un, un faux départ pour un problème technique indépendant de notre volonté, parce que le stabilisateur s'est mis tout à coup à, à, à faire ce qu'il voulait, donc émission Radar numéro 136 du jeudi 3 novembre 2022 intitulé War is Business et sous-titré Sharing is Peace. Alors. Euh, on va déjà regarder, en fin de compte, cette affiche, euh, mis à part le fait que j'ai repris un, un visuel de, de Men in Black, euh, eh bien, on, on s'aperçoit au fond, et on le voit assez mal, sur le fond, j'ai pris un, un canon euh, Nexter, voilà, euh, de l'entreprise franco-allemande Nexter. On aura l'occasion d'en reparler euh, vu que la guerre est, est, est à faire avant tout et que la paix est euh, partage, et eh bien on pourra parler des, des gens qui, euh, qui s'en mettent plein les fouilles euh, avec euh, les conflits et, et, et les guerres. Et ces gens-là euh, ont fait d'excellentes affaires pendant euh, la crise du Covid-19. Et puis, ben, euh, je dirais, avec euh, la guerre en Ukraine, c'est pour eux aussi une occasion de, de continuer à, à faire d'excellentes affaires. Donc on a aussi euh, sur, sur la sur l'affiche, on peut remarquer qu'on a, on a, on a quatre personnages. Donc on a un euh, personnage qui s'appelle Vladimir Poutine. Alors on le voit à la fois serrer la main de, de Marine Le Pen, parce qu'effectivement Vladimir Poutine a, a financé euh, le déficit du rassemblement national, vu que lui-même c'est un nationaliste euh, euh, russe, euh, donc euh, avec son parti euh, russie Unie. Donc c'est cet homme-là qui prétend euh, dénazifier euh, l'Ukraine euh, et qui est en excellent rapport avec euh, le Rassemblement National qui lui-même en tant que Front National a été créé par euh, certains ex euh, euh, et très sympathisants euh, euh, de l'armée euh, nazie. Voilà qu'on qui pourra. Et de l'autre côté on a notre, notre président bien-aimé euh, euh, Emmanuel Macron que j'appelle le petit Cron avec euh, Fatal Sissi. Si. C'est fatal, si, si un, un type qui en Égypte a fait un, un coup d'État et, qui, et, qui, et on va avoir l'occasion aussi de reparler de lui. Alors d'un côté, bien sûr, euh, les, les médias de masse diabolisent euh, Vladimir Poutine. Euh, attention, euh, ne croyez pas que je me range, que je choisis un camp plutôt qu'un autre, mais euh, Vladimir Poutine, effectivement a envahi euh, l'Ukraine, donc euh, il n'a aucun soutien à recevoir, et euh, d'un autre côté euh, Al-Sisi, lui, euh, a pris le pouvoir en Égypte par un coup d'État, et euh, on a le président euh, Mohamed Morsi, qui avait été euh, élu, qui est mort euh, de manière très suspecte le, le 17 juin euh, 2019. Voilà, donc il faut, il faut comprendre que les, les conflits ont une seule euh, source, une seule origine. Et euh, regardez bien, elle est là. Elle est là, elle est devant vous. L'origine de tous les conflits, euh, c'est l'homme. C'est l'homme, ce sont tous les hommes. Parce que, parce que depuis des millions d'années, c'est-à-dire avant même d'être... Euh, euh, considérés euh, comme des hominidés lorsqu'on était des, des grands primates et eh bien il y avait euh, à l'intérieur des groupes euh, une hiérarchie avec des différents et euh, ces différents se réglaient dans la majorité des cas avec euh, des cérémonies de réconciliation cest on essayait de faire en sorte de ne euh, pas en venir aux mains parce que chaque vie dans ces groupes qui étaient assez petits était extrêmement précieuse parce que euh, la tribu, le groupe, euh, sa guerre principale, c'était une guerre contre les éléments, contre la nature. Euh, il fallait euh, trouver à manger, euh, trouver un abri, se défendre contre les fauves. Et, et donc, euh, euh, les conflits euh, interindividuels étaient euh, très ritualisés, et on évitait, euh, dans un même groupe euh, de primates ou de minidés, d'avoir de, de, de, des victimes alors c'est vrai que les, les, les, les bâtons à fuir qui servaient à, à, à recueillir la nourriture à déterrer des, des légumes racines et, et, et autres les, les, les coups de poing qui ont été euh, euh, je, je dirais, à la fois des outils et des armes qui permettaient de, de se défendre et aussi de pouvoir euh, euh, abattre des arbres alors là je, je regarde parce que j'ai eu un truc qui a sonné alors ah si, non, donc Pierre, Pierre Merechkowski nous rejoindra euh, vers 19h20 pour nous lire euh, la, la suite du texte qu'il avait lu euh, euh, la nouvelle heure non à la, à la nouvelle heure. Alors effectivement, euh, on pourrait parler de, de ce changement d'heure qui, voilà, qui, est, qui est pour moi un, un, un non-sens euh, énergétique et surtout euh, un, un fléau au niveau de la chronobiologie. Voilà, parce que euh, le, corps, le corps humain, euh, il est très difficile de décaler ses activités euh, d'une heure sans que ça ait des, des, des conséquences... Euh, physique et, euh, et psychologique. Voilà. Donc, ce... donc, je parlais des origines de tous les conflits, mais au, dé au début, ce sont des différences. Ce, il n'y a pas de, de guerre à proprement euh, parler, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, euh, je pense euh, que c'est même une des caractéristiques de l'Homo Sapiens qui se reproduit très bien et qui est, qui est, qui est assez belliqueux euh, il, y a eu, il y a eu des premiers conflits entre groupes mais alors on ne peut pas vraiment parler de, de guerre et c'est là, c'est quand l'humanité a, a atteint euh, je dirais le chiffre de... De 1 million ou 2 millions d'individus et donc les, il y avait de plus en plus de groupes qui se rencontraient et qui pouvaient être en concurrence soit pour la chasse soit pour occuper justement des, des territoires et là il y a eu des, les, des premiers conflits certainement avec euh, mort d'individus et il faudra attendre en fin de compte les, les cités les cités états et, les, et je dirais les états-nations pour que on puisse parler des premiers réels conflits donc euh, où les hommes se sont spécialisés, donc il y, a, il y a des gens qui fabriquent les outils, et les outils et les armes ont un peu le, le la même origine. Voilà, ce sont des extensions du, du corps humain, donc l'homme, l'épée, le sable, c'est une c'est une griffe. Euh, on va Au début, on va fabriquer ça avec de la pierre, après avec des métaux, euh, notamment le bronze, et après on va on va découvrir le fer et, et l'acier. Parce qu'effectivement, pour avoir une métallurgie du fer ou de l'acier, il faut monter en température. Et donc, ce sont les évolutions techniques de l'humanité. On a commencé à se taper dessus Alors, quand j'ai fait mes trois jours à Blois, à l'époque où le service militaire à la conscription était obligatoire, on nous passait un film neuneux, fait par le service de l'armée française, le service audiovisuel où on nous disait que la guerre avait toujours existé. Donc je m'étais permis de, de lever la main pour dire que c'était euh, de la propagande et une vaste connerie. Les, les, on pense, enfin d'après les paléontologues, c'est-à-dire ceux qui vont rechercher des, des traces, on a des traces d'hommes de, de, tués euh, par des armes. Il y a euh, 10 000, 10 000 ou 15 000 à 20 000 ans, pas plus, pas plus, et on ne peut pas vraiment parler de conflit armé, on pourrait plutôt parler de, de, de, de, oui, de conflit plutôt que de guerre, c'est-à-dire que c'était toujours des, des, des, des petits groupes, et en fin de compte, les, les guerres elles-mêmes, pour moi, il faut, il faut arriver aux premières cités, c'est-à-dire c'est plutôt l'Antiquité. Là, effectivement, on va avoir des conflits armés parce qu'il y a des cités, des cités, des états-nations, des armées. Et je dirais la première ritualisation de ces conflits armés, euh, ça va être euh, chez les Grecs, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, euh, c'est une compétition entre les cités et à l'époque... Euh, les, les sportifs touchent aussi des sommes énormes d'argent parce qu'il s'agit pour chaque cité-état de, de, de montrer euh, sa puissance euh, comme aujourd'hui, il n'y a pas réellement de différence sauf qu'à l'époque c'était des cités états aujourd'hui ce sont des, des états-nations donc quand on voit des gens qui se soulèvent euh, que ce soit contre la coupe du monde de football au Qatar ou contre les jeux olympiques lorsqu'ils avaient lieu en Chine et qui admettent tout à fait que l'ensemble euh, des états-majors politiques et syndicaux aient négocié pour la tenue des Jeux Olympiques euh, Paris 2024, c'est-à-dire 100 ans plus tard euh, que les Jeux Olympiques de 1924, et eh ben je trouve ça scandaleux, parce qu'il faut bien comprendre que Pierre de Coubertin, qui est à l'origine des, des Jeux Olympiques, c'est-à-dire de la reprise euh, de ce conflit ritualisé, c'est euh, quel, quelqu'un qui avait une énorme admiration pour Adolf Hitler. Et Adolf Hitler, euh, quelle différence entre Adolf Hitler et Poutine Adolf Hitler envahissait des pays et on lui avait lâché les Sudettes croyant qu'il s'arrêterait là, de la même manière que certains politiques aujourd'hui disent un petit peu euh, on lui laisse euh, la Crimée, le Donbass et puis il va, il va s'arrêter là. Non. Euh, que, quelqu'un qui envahit, qui est capable d'envahir de, de, un pays, ne s'arrêtera jamais là. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui dira pas stop, pour lui, ce sera encore. Et donc c'est pour cela qu'il euh, ne une, faut pas faire d'amalgame euh, et ne pas diaboliser non plus. C'est-à-dire qu'on a eu, euh, actuellement, on a eu toute une propagande où on essaye de nous expliquer que, que l'OTAN est du bon côté du Manche, étant donné qu'elle qu combat euh, une personne qui a décidé de l'invasion d'un pays. Eh bien c'est faux. C'est-à-dire qu'il euh, faut mettre dos à dos euh, toutes les entités militaires, parce qu'elles dépendent de coalitions d'États-nations de, euh, qui, de toute manière, euh, sont impérialistes et donc il n'y a pas à choisir de camp euh, ou alors, comme je le dis souvent choisir le camp de la paix c'est justement euh, choisir le camp de l'intelligence euh, par rapport à la propagande et aujourd'hui euh, quel que soit euh, l'endroit où l'on vit on vit sous un régime de propagande et le régime de propagande que l'on vit euh, actuellement euh, en France ou dans l'Union Européenne euh, qui a un peu similaire à celui qui est vécu aux États-Unis, ce sont des discours tenus par des États-nations entre eux. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les peuples. Aujourd'hui, il y a de jeunes soldats russes qui, qui sont envoyés en Ukraine et qui ont peur parce qu'ils ont de la famille en Ukraine, et ils se disent « mais je risque de, de tuer des membres de, de ma famille ». Donc on voit bien que ce qui a été décidé par Vladimir Poutine, ce n'est pas ce que veut le peuple russe. Et... Pareillement, on peut dire aussi que les Ukrainiens qui luttent contre l'armée de fédération de Russie sont dans la même configuration. Ils ont aussi souvent une partie de leur famille qui est en Russie et ils se disent « je risque de tuer des parents ». Et donc, on voit que, comme à chaque fois, les peuples subissent les guerres. Et c'est pour ça que les guerres et, pour, et le nucléaire sont intrinsèquement liés. Les peuples subissent le nucléaire. Et qui fait la promotion du nucléaire Eh bien, c'est justement les Nations unies. Et il ne s'agit pas de peuples unis, il s'agit de Nations unies. Et les Nations unies, euh, à travers leur agence qui est tout en haut sur l'organigramme, qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, eh bien, ils, ils ont décidé de faire la promotion du nucléaire pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Et ça, je vous cite mot pour mot l'article 2 de cette agence de l'Organisation des Nations Unies. Donc à partir du moment où on accepte le fait que le nucléaire peut œuvrer à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier, eh bien on est obligé d'admettre que les armes nucléaires qui ne peuvent pas exister sans cette filière nucléaire sont là aussi pour notre paix, notre santé et notre prospérité. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. La preuve, Vladimir Poutine, euh, que ce soit lui, ses proches ou, ou, de, ou des criminels euh, comme Kadirov, euh, se permettent de menacer euh, des populations euh, d'armes euh, thermonucléaires et que nous avons dans nos médias de propagande en France des gens qui s'auto-proclament stratèges euh, à la télévision et qui parlent de, de frappes nucléaires localisées, comme si il était possible qu'il y ait un emploi de l'arme nucléaire localisée. Non. La seule fois où ça a été possible, ça a été à la fin du deuxième conflit mondial, parce qu'à cette époque-là, le seul État-nation qui possédait des armes nucléaires, donc même pas des armes thermonucléaires, c'était les États-Unis d'Amérique. Et donc, tout naturellement, ils en ont profité pour faire la démonstration de leur puissance, et comme ils avaient rencontré le dictateur Staline à cette époque-là, euh, Staline savait que le 9 août serait employé sur le Japon euh, une arme au plutonium, sur, euh, il ne savait pas que ce serait Nagasaki, mais une arme au plutonium, et donc il a décidé d'entrer en guerre contre le Japon pour récupérer, sans tirer un coup de feu, les îles Kuriles. Donc, on voit qu'il y a une complicité de tous les impérialistes. Donc, Qu'est-ce qui a fait la force de l'Allemagne et du Japon jusqu'à aujourd'hui et leur puissance industrielle C'est le fait justement que ces populations étaient interdites d'investir dans les armes. Et on voit bien qu'ils ont investi dans les machines-outils, ça leur a profité. C'est pour ça que le Japon et l'Allemagne sont devenus de grandes puissances industrielles. Et aujourd'hui, les peuples ont tout intérêt à désarmer. Et ce désarmement, il ne doit pas être uniquement thermonucléaire, parce que ce désarmement thermonucléaire, il est vital et il est urgent, mais il doit être total, il doit être global. C'est-à-dire que les politiques d'investissement dans les armements pénalisent les, peuples. pénalisent les peuples. De la même manière que la, la politique sur la Covid, avec les vaccins contre le, la Covid, ont oublié complètement des maladies dont on connaît les traitements et il y a eu des campagnes de vaccination qui n'ont pas été faites et il y a certaines maladies euh, qu'on pensait éradiquer qui redémarrent notamment en Afrique. Voilà. Donc ces politiques... Euh, international euh, d'investissement à la fois dans les armes et soi-disant au niveau de notre santé, au niveau de l'OMS, eh bien, il faut que les gens comprennent que l'OMS est tributaire par un accord signé en 1958 à l'AIEA. L'OMS ne peut pas communiquer sur toutes les conséquences du nucléaire. Cela lui est interdit par l'Organisation des Nations Unies. Donc, on voit bien qu'il y a là un problème de fond. Et il y a cinq membres permanents du conseil dit de sécurité de l'organisation des nations unies qui sont les états unis d'amérique la fédération de russie la république populaire de chine le royaume uni et la france qui sont toutes des nations euh, thermonucléaires et donc il faudrait qu'une seule de ces cinq nations thermonucléaires et moi je propose que ce soit la france décide unilatéralement parce que ces armes nous mettent en danger et ne nous protègent de rien on le voit bien aujourd'hui on est menacé par la fédération de frappe euh, nucléaire et en quoi nos armes thermonucléaires nous protègent En rien. En rien. Effectivement, si une nation possède une arme nucléaire et l'utilise, et eh bien la nation qui, elle, détient des armes thermonucléaires sera obligée de toutes les utiliser. Et moi, personnellement, je jeûne depuis maintenant 2002 tous les ans contre les armes thermonucléaires, et notamment contre les arsenaux thermonucléaires français, mais moi je ne veux pas que des armes thermonucléaires soient employées sur le peuple russe ou sur le peuple chinois, qui ne sont pas responsables euh, de, de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping. Ils ne sont pas responsables des gens qu'ils subissent, de même que je ne suis pas responsable de subir le petit cron et sa politique de merde. Donc, c'est pour ça que cette émission est importante. La guerre, ce sont des affaires. Et aujourd'hui, ces affaires, eh bien, il faut en parler. Et moi, je veux qu'on parle euh, de Abdel Fattah Al Sisi, qui est arrivé au pouvoir en Égypte par un coup d'État militaire le 3 juillet 2013. Donc on voit 2013, c'est étrange, mais c'est le, le début de, de la guerre en Ukraine. Donc on le voit bien, il y a une concordance euh, des temps et il a abrogé la constitution de 2012 et cette constitution de 2012, elle avait été mise en place par quoi Parce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011. Voilà. Et donc, depuis, eh bien, on a vendu 54 rafales à l'armée la, de l'air égyptienne. 24 en 2015 et 30 en 2021. Voilà. Là, on parle réellement de ce qu'est la guerre. La guerre, ce sont des affaires extrêmement lucratif pour les marchands d'armes. Et pour eux, sans conflit, il n'y a pas possibilité de vente d'armes. Donc on voit bien que tous ces régimes euh, policiers et dictatoriaux sont des, des opportunités pour les marchands d'armes. Donc, si, si on, on comprend mieux pourquoi, on retrouve sur euh, l'image du bas. Alors, je ne sais pas du tout si on le voit à l'image. Euh, Vladimir Poutine et Al Sisi, euh, qui, qui sont euh, visiblement très intéressés euh, par acheter euh, des armes. Voilà. Ah, on a Pierre Mierachkowski qui arrive. Voilà. Alors, par rapport il y a, à, même pas il dit bonjour, <rire> par rapport à, à au vent d'armes et à l'esprit de compétition. Euh, je vais aller là-dessus donc on va, on va, on va écouter euh, le, ce, ce, le gouvernement Hollande 1 vu que actuellement on est dans le, le gouvernement Hollande 3 avec euh, deux fois Macron et je retiens vite donc ah alors il faut j'ai pas de son alors attendez j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas de son voilà. La France n'interviendra pas au Mali. Attends. Je mets plus fort. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Je en... en aucun cas. La France n'interviendra pas en au Mali. Parce que là encore, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Je m'en fous en aucun cas. La en aucun cas. La France interviendra elle-même au Mali. Alors, en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au, Ma au Mali. C'est François Hollande qui, qui, qui nous dit ça. Voilà. Donc, est-ce est qu'on doit le croire Non. Et qu'est-ce qui s'est passé avant cette déclaration, l'année d'avant Eh bien, on a eu deux jeunes Français qui ont été enlevés au Niger. Et alors attendez, parce que là je suis en train de, de rechercher, voilà. Donc, et ces deux jeunes français ont été tués sur la frontière malienne par un hélicoptère de combat euh, français. Et donc, euh, ça, tout, tout ça s'est passé euh, en, en 2011, voilà. Donc, euh, peu, peu de temps avant la déclaration de François Hollande qui, qui affirmait que jamais la France n'interviendrait au Mali. Et donc les corps ont été rapatriés. Les premiers résultats de l'autopsie euh, qui ont révélé que la thèse de l'exécution pour Antoine de Léaucourt était réelle. Donc il avait été tué avec une balle à bout touchant. Mais pour son ami, les causes de la mort ont été plus difficiles à établir pour Vincent Delory, dont le bas du corps présentait des brûlures extrêmement importantes et plusieurs impacts de balles selon le magistrat. Donc en fin de compte, ils ont tiré une requête sur le véhicule où ils étaient pris en otage, et euh, un des deux a été tué par balle dans le véhicule, et l'autre a, a, a brûlé, a été mutilé euh, par, par l'arme. Voilà, donc c'est comme ça que la France a, a résolu euh, ces différends. Mais sinon, euh, tous les ans, la France libérait le Mali de son or, de son coton, et guignait en permanence ses réserves d'uranium, de phosphate et de morganèse comme quoi notre indépendance énergétique et notre souveraineté nationale ont toujours été de criminels mensonges électoraux et néocolonialistes. Donc pour se détaxer de tout ça, la gauche bien pensante française a envoyé François Hollande en 2012 répéter à qui voulait bien l'entendre qu'en aucun cas la France n'interviendra au Mali. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France a retiré ses billes du Mali, donc l'opération Barkhane, on a rapatrié les, les troupes françaises, parce qu'il y a une opposition militaire plus grande qui est soutenue par qui Par la Russie. Donc on voit bien que le sort des pauvres maliens qui étaient volés par les, par les Français se trouve lié directement au sort du, des pauvres ukrainiens. Voilà. Donc euh, la France a une imman, immense responsabilité euh, dans, ces, euh, dans ces alliances parce qu'elle euh, soutient... Des dictateurs et indirectement, je l'avais dit par rapport à Total Energy, Total Energy soutenait euh, le régime de Vladimir Poutine, tout simplement parce qu'il y avait des filiales en Russie euh, qui travaillaient euh, pour fournir du kérosène aux avions de chasse euh, russes. Donc on ne peut pas commercer euh, avec des dictatures et après au niveau diplomatique les condamner en disant euh, « Poutine, c'est pas bien ce qu'il fait, euh, euh, mais moi ce que je vois, c'est qual Sisi est reçu avec le tapis rouge à, à l'Élysée. Voilà. » De la même manière que le prince Mohamed Ben Salman. Il ne faut pas oublier que le prince Mohamed Ben Salman a financé le coup d'État dal Sisi. Il a tellement eu peur en 2011 du printemps arabe que c'est lui qui a financé le coup d'État en Égypte. Et ça a profité à qui à l'avionneur la, euh, d'assaut qui, euh, qui en est à 54 rafales euh, euh, de vendus. Donc, ce sont effectivement de, de, de très bonnes affaires. Alors pourquoi est-ce que d'un côté on, on condamne, mais je dirais euh, du bout des lèvres euh, Vladimir Poutine, et de l'autre côté on reçoit euh, Al Sisi euh, comme euh, quelqu'un de respectable. Ça. Il faudra poser la question euh, au petit cron euh, et, et à ses ministres, mais, et, et aussi à tous les accompagnateurs euh, de l'opposition euh, électorale agréée française, hein, qui face au 49-3, euh, ces nationalistes, qu'ils soient euh, d'extrême droite ou soi-disant euh, de gauche, euh, s'allient sur des motions de censure, voilà, euh, alors que c'est totalement incompréhensible, pour le Rassemblement national, vu qu'il a, il a laissé euh, voter la non-augmentation des régimes de retraite, voilà. Donc on a essayé de, de, de faire rentrer les gens euh, en grève, mais c'est une instrumentalisation, c'est pour ça que cette pseudo-grève générale n'a pas pris parce qu'on disait euh, rentrer en grève marcher pour le climat et on devait soutenir des gens qui travaillent pour Total Energy et qui bloquaient des dépôts de carburant mais moi je dis si on veut défendre le climat et arrêter la guerre eh bien, il faut, pas, il faut dire arrêtons le pétrole il faut attaquer Total Energy il ne faut pas soutenir les grévistes de Total Energy il faut mettre de très fortes demandes à Total Energy, c'est tout Total Energy est responsable de ce qui se passe au Mali et moi je sais qu'à euh, l'époque on avait euh, voilà reconquête totale du, du Mali avec le logo de total de l'époque mais c'est exactement ça c'est à dire que euh, le, le total énergie c'est Poutine, c'est la dictature, ce sont ces gens là euh, qui nous empêchent en France euh, de, de nous exprimer librement et qui empêchent les Maliens d'être libres et qui empêchent les Ukrainiens de vivre. Voilà, donc il faut réellement euh, criminaliser, et moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait populariser Total Energy, et dire, ça n'a plus à être une compagnie privée, parce que ces gens-là sont des criminels. Voilà, mais bon, ça ne se fera pas, euh, rassurons-nous, ça ne se fera pas. Euh, voilà, c'est un petit peu comme ce qui était arrivé euh, euh, à cette jeune femme, qui soi-disant a été mangée par son chien, alors que sur la première autopsie, le, le médecin légiste avait dit qu'elle avait été dévorée par plusieurs chiens, à cause justement de la morphologie des morsures retrouvées sur le corps. Et donc là, je, on voit un, un lapin chasseur, et donc ce plat ne contient pas de chasseur. Donc, vous voyez, c'est de la publicité mensongère. Euh, Louis-Lien fait un lapin chasseur, et moi, et moi j'affirme effectivement, ce plat-là ne contient pas de chasseur. Donc arrêtons, arrêtons de mentir, voilà, euh, arrêtons d'être les otages de, de, de, de, ces, de tous ces mensonges. Et voilà au Mali, voilà au Mali un, un jeune Malien, ah, visiblement, c'est pas le pied pour lui, il a perdu une partie de sa jambe et ça c'est un tir d'un hélicoptère de combat français. Il est libéré par, par la France, voilà. donc il aura du mal à, à jouer au foot avec ses copains et je ne pense pas qu'ils nous disent merci. Alors si aujourd'hui la junte militaire malienne se rapproche de, de la junte militaire de la Fédération de Russie, c'est notre faute du moins. C'est la faute de Total énergie. Donc on voit que dans les conséquences même de leurs crimes, ils profitent des conséquences de leurs crimes. Et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer, comme, comme les pauvres maliens euh, euh, aujourd'hui. Mais ça, ne l'oublions pas, c'est Sakashvili. Sakashvili, euh, il a quand même tiré des missiles sur la fédération de Russie. Donc il a provoqué euh, le dictateur Vladimir Poutine avec le, le soutien euh, de, de, de comment est-ce qu'il s'appelle euh, ah, je ne me rappelle plus son nom tu sais, par, par rapport à Ali euh, euh, ah, Glucksmann voilà, ah, Gluck, Glucksmann qui était un copain de Saakashvili et qui est actuellement au niveau de l'Union Européenne euh, responsable Raphaël justement ouais, Raphaël Glucksmann de toute la propagande pour, pour l'entrée en guerre parce que euh, en fin de compte ce n'est pas la guerre qu'il faut faire à, à la Fédération de Russie. Ce qu'il faut faire, c'est apporter notre aide au peuple ukrainien. Et c'est complètement différent. Parce que euh, la guerre à la, à la Fédération de Russie, c'est ce que fait Macron. C'est-à-dire, c'est fournir des canons externes euh, au gouvernement euh, ukrainien. Mais ça ne change rien au sort des 7 millions de personnes déplacées. Parce qu'il faut voir qu'en Ukraine, il y a 7 millions d'Ukrainiens qui, à cause de la guerre, ont été déplacés. Et c'est ça, c'est cette tête-là qu'il faut faire. Et que ce soit en Fédération de Russie ou en Ukraine, il y a des anarchistes qui agissent justement contre la guerre. Et pour agir contre la guerre, il faut empêcher les livraisons d'armes, il faut bloquer les trains, il faut, il faut appeler à la désobéissance civile, et il faut appeler les jeunes Russes et les jeunes Ukrainiens à refuser de porter des armes. Un Ukrainien ne doit pas tuer un Russe, un Russe ne doit pas tuer un Ukrainien. C'est ça le vrai message qu'il faut faire passer. Parce que la guerre, elle profite à Total Energy, elle profite à Nexter. Et donc, on ne peut pas appeler à faire la guerre. On peut appeler à l'arrêt de la guerre. Et l'arrêt de la guerre, il viendra d'où Il viendra du fait de comprendre pourquoi cette guerre a été provoquée. Et cette guerre a été provoquée par quelqu'un qui a envahi l'Ukraine. C'est une invasion. Donc, c'est comme Adolf Hitler, il n'y a rien à céder à Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas en livrant des armes à l'Ukraine qu'on va faire céder Vladimir Poutine. Non. Aujourd'hui, les vraies sanctions sont d'ordre économique et bancaire. Et si on avait réellement des sanctions économiques et bancaires contre Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il sera à genoux. Mais pour avoir des sanctions financières, eh bien, il faudra sanctionner Total Energy. Et donc, on voit bien que les gens qui détiennent le capital ne peuvent pas se tirer une balle dans le pied et donc ils préfèrent tirer sur les ukrainiens voilà et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que si cette guerre continue eh bien c'est parce que les gens qui l'ont démarré ont intérêt à ce qu'elle continue parce que pour eux c'est une source de profit voilà et donc ne nous éternisons pas ne pleurons pas des larmes de crocodile sur les ukrainiens parce que le sort des ukrainiens pourrait être bientôt le nôtre il faut en avoir conscience. Ça peut être très bientôt le nôtre. Donc, on doit appeler à l'arrêt du conflit. Et cet arrêt du conflit, il ne peut se faire que si une très forte pression, déjà auprès du gouvernement français, auprès de l'Union européenne, auprès des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique ont aussi intérêt à ce conflit continue, parce qu'eux, ils vendent leur gaz de schiste. Il ne faut pas oublier que les peuples premiers ont été extrêmement impactés par l'exploitation des gaz de schiste. On a même fait passer des gazoducs à travers des territoires sacrés. On a massacré des, des sites archéologiques. Et aujourd'hui, par bateau, on nous amène du gaz de schiste. Pourquoi Pour remplacer le, le, le gaz qui vient de, de Russie. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on qu combat Vladimir Poutine. Ce n'est pas comme ça qu'on va, qu on va euh, changer les choses. On change les choses en disant qui est qui. Et alors, qui est qui et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, euh, Greenpeace affirme que le sponsoring par Coca-Cola est incompréhensible. Alors, je ne sais pas de quoi parle Greenpeace, ils disent que, parce qu'ils ignorent peut-être ce qui s'était fait euh, lors de la 11e Olympiade, tu me dis au niveau du cadre si c'est bon, euh, et, et donc effectivement, la 11e Olympiade, euh, organisée par le régime nazi euh, en Allemagne, en 1936, était soutenu officiellement par Coca-Cola Compagnie. Et là, qu'est-ce qu'on qu qu a On a Greenpeace qui affirme que le sponsoring par Coca-Cola est incompréhensible. Alors, de quel sponsoring il s'agit Alors là, je vais vous faire rigoler, parce qu'il y a des gens qui vous appelaient à marcher pour le climat. Voilà, donc, le chargé de la campagne pour les océans de Greenpeace états unis explique à un quotidien britannique « Coca-Cola produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetables par an » et 99% des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, ce qui aggrave la crise du plastique et du climat. Alors, l'essayiste canadienne Noamie Klein joue la touche chasside en fustigeant sur Twitter. C'est super sympa d'avoir un sommet sur les climats dans un état sp policier sponsorisé par Coca-Cola. Alors quel est cet état policier Eh bien, le gouvernement égyptien a annoncé le 28 septembre ce partenariat avec la marque Coca-Cola, en se félicitant des opportunités partagées par les communautés et les gens dans le monde entier et en Égypte. Depuis, c'est la stupeur et la déception sur les réseaux sociaux qui voient un nouvel exemple des clous blanchiment des entreprises. Non entre 2013 et 2017, près de 60 000 personnes ont été emprisonnées et sont victimes d'abus. Human Rights Watch estime que la plupart d'entre elles sont des prisonniers politiques. Entre 2015 et 2016, 1344 cas de torture en prison ont été rapportés. Amnesty International parle de 3 à 4 disparitions par jour. Le magazine Jeune Afrique cite que selon certains rapports, le régime ferait disparaître plus de 3 personnes par jour, pratiquerait la torture et les exécutions extrajudiciaires, le tout sous couvert de lutte antiterroriste. Donc voilà qui est al Sisi, qui est reçu avec tapis rouge à l'Elysée par le petit cran. Voilà, donc on doit comprendre qu'il va y avoir une conférence sur le climat qui est organisée, la COP 27 en Égypte, voilà, et qu'un des sponsors sera Coca-Cola compagnie. Mais je ne vois pas en quoi cela est incompréhensible quand on voit que Coca-Cola était le sponsor des 11e Olympiades qui se sont tenues à Berlin et qui étaient organisées par le régime nazi. Donc, est-ce que l'on va combattre le régime nazi égyptien qui est euh, le pendant euh, du régime euh, nazi euh, russe Voilà. Donc, est-ce qu'on va être complice de, de ce régime et est-ce qu'on va continuer à lui vendre des armes Parce que là, on en est à 54 rafales. Et le dernier contrat, c'est 2021. C'est-à-dire que depuis le coup d'État de 2013, hein, et le fait que François Hollande est quand même passé en Égypte hein, pour euh, réconforter. Il ne faut pas oublier que Morsi est mort de manière très suspecte. C'est-à-dire le président élu de l'Égypte est mort de manière très suspecte en prison en 2019. Alors, un homme élu qui meurt en prison en 2019 et un type qui est responsable du coup d'État et de sa mort qui est reçu comme un chef d'État. Et d'un autre côté, on, on essaye de tenir le langage, un langage ferme vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, mais, mais ce gouvernement est un gouvernement de guignols. C'est un gouvernement de guignols, c'est un gouvernement criminel de guignols. Voilà, et il faut le dire, je tenais à le dire, et c'est pour ça que je suis extrêmement inquiet. Parce que sur la fiche j'ai marqué... Que la guerre c'était des affaires et mais j'ai marqué aussi que le partage c'était la paix et effectivement moi quand j'étais à Pau, j'ai pu lire dans la république des pyrénées que les, les militaires à Pau et notamment les responsables de, des régiments de parachutistes se préparaient à des guerres de haute intensité donc au niveau de l'état-major de l'armée française euh, et on le voit dans les médias on prépare l'opinion publique à la guerre et bien moi je le dis très clairement il faut que les Français réagissent tout de suite. Il est totalement inacceptable, inacceptable que l'on puisse envisager d'entrer en guerre contre qui que ce soit. Et surtout contre la fédération de Russie. Je ne préconise pas la guerre contre l'Égypte. Moi je dis qu'il faut soutenir le peuple égyptien pour se libérer d'une dictature et soutenir le peuple russe pour se libérer de Russie unie et se libérer de Vladimir Poutine. Voilà, ça je le dis très clairement. Mais ce n'est pas en faisant la guerre à l'Égypte ou à la Fédération de Russie qu'on va soutenir les peuples russes et les peuples égyptiens. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que c'est au contraire, en livrant des armes à ces abominables dictateurs, eh bien, on renforce leur mainmise sur, le, sur le peuple, on renforce leur dictature. Voilà. Et c'est ça qui est inacceptable. Donc aujourd'hui, on doit avoir un grand mouvement pour... On, va, on doit avoir un grand mouvement euh, en France et Nina et, et Pierre vont revenir voilà euh, il doit y avoir un grand mouvement en France euh, euh, justement il doit être complètement non aligné sur, euh, sur, les, sur les partis politiques euh, tout, tout simplement parce qu'on euh, le voit euh, qu'il qu s'agisse de Mohamed Ben Salman ou de Vladimir Poutine eux ils, ils ont la pêche hein, ils rigolent euh, tout, tout va bien pour eux euh, par contre, nous, en France, eh bien, euh, avec, euh, avec Emmanuel Macron, ben, c'est vraiment retour vers le futur. Hein. C'est-à-dire La Tour Triangle, elle se construit, hein, toujours dans le cadre du Grand Paris, Paris 2024, les Jeux Olympiques. Hein, et on voit de l'autre côté, ben, euh, moi, j'appelle réellement un boycott. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut boycotter Paris 2024. Paris 2024 nous coûte la peau des fesses et soutient, en fin de compte, une organisation intrinsèquement élitiste et fasciste, qui est le, le, le CIO, voilà. qui, est, qui, est, qui, par son fondateur Pierre de Coubertin, Pierre de Coubertin était un, un, un supporter d'Adolf Hitler. Voilà, c'est très clair, soyons clairs, on n'a pas à soutenir euh, financièrement une organisation euh, privée qui va venir euh, euh, favoriser l'esprit nationaliste en France, comme ça a été le cas euh, euh, pour Paris 2024, parce qu'on le voit, l'affiche la d'il y a 100 ans, Paris 1924, les Jeux Olympiques de Paris, qu'est-ce que c'est C'est des petits blancs le bras tendu, hein, avec le drapeau français, donc on est, on est là dans le fascisme à la française, hein. c'était la France colonialiste, hein. c'était l'Algérie française, c'était tout ça, il ne faut pas l'oublier, donc moi je ne veux pas revenir en arrière d'un siècle. Il n'en est pas question. Donc aujourd'hui, s'il y a une opposition, elle doit s'opposer à la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Voilà. Ce sera le moyen de dire non. Nous, nous sommes pour une politique interpopulaire. Nous sommes pour les peuples unis. Nous sommes contre les Nations Unies. Parce que ce sont les nations qui fomentent les guerres. Ce sont les nations qui tuent les peuples et notamment les peuples premiers. N'oublions pas que les, que le, le, les États-Unis d'Amérique, donc cette confédération d'États, s'est bâtie sur le vol et la spoliation de tous les peuples premiers du continent américain, d'Amérique du Nord. Il y a eu, d'après certains ethnologues, parce que l'ONU a classé ça Bien sûr, ce pas un génocide, c'est un ethnocide. Il y a eu, je crois, plus de 1000 langues vernaculaires qui ont définitivement disparu. Et oui, c'est ça aussi la, la conquête des États-Unis. Donc, euh, quand on entend Vladimir Poutine fustiger les États-Unis justement par rapport au peuple premier, il semblerait qu'il oublie, lui, ce qu'il a fait euh, euh, dans, dans, dans tous les territoires où il y avait des peuples premiers, hein, la Sibérie et tout ça. Euh, ils ont bien mangé aussi euh, euh, grâce au régime soviétique donc euh, rendons à César ce qui revient à César et justement si on doit parler de ça voilà qu'est-ce que c'est que ça hein? ça c'est un acte terroriste euh, fomenté par le FSB en 1999 ce sont les attentats qui ont eu lieu en fédération de Russie et qui ont permis à Vladimir Poutine d'accéder au pouvoir ces attentats ils ont été mis sur le dos des Tchétchènes alors qu'on sait aujourd'hui que ce sont des agents du FSB, que c'était des explosifs militaires donc euh, que les auxquels les Tchétchènes n'avaient pas accès. Voilà. Donc, on le voit, on a instrumentalisé beaucoup de conflits. Et là, qu'est-ce que c'est Là, c'est Colin Powell. Colin Powell, avec son, son petit flacon d'anthrax, qui est qui en train d'essayer de nous faire cacamou et de justifier l'invasion de l'Irak. Parce que, en fin de compte, l'Irak euh, aurait eu euh, des armes nucléaires, enfin, euh, maintenant, après, comme quand même les inspecteurs de l'AIEA avaient dit, non, non, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, alors maintenant, ils fabriquaient de l'anthrax, tu vois. Donc, il faut toujours, y a toujours une bonne raison de, de faire une guerre, voilà. Et, et la guerre, les, les bonnes raisons de faire la guerre sont des raisons financières, des raisons euh, économiques. Là, on le voit bien, il n'y a que 4 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On aimerait bien, voilà, on, on bien qu'ils répondent de, de tous leurs crimes, euh, parce que euh, c'est complètement euh, inacceptable. Et donc, on n'a pas aujourd'hui... Euh, ce qui est terrible, c'est quand on entend des gens euh, prendre parti contre certains dictateurs, tout en fermant les yeux euh, sur le sort des Ouïghours. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, euh, ce, ce qui se passe euh, pour les Ouïghours est totalement inacceptable. Euh, il il s'agit de travail forcé, euh, il s'agit de conditions euh, qui ont été celles de, de certains peuples euh, dans les années euh, 40. Donc, euh, est-ce qu'on est, est qu doit admettre cela Est-ce qu'on doit recevoir Xi Jinping comme un chef d'État, ou est-ce qu'on ne doit pas euh, euh, euh, rompre euh, certaines relations, et notamment commerciales, euh, avec la Chine, tant que la Chine ne respectera pas le minimum des droits humains C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Moi, je préfère bouffer des pâtes, des patates, euh, voir mon pouvoir d'achat réduit par 5, hein, mais euh, voir un monde qui, qui marche vers la paix et le respect, de, et le respect des droits humains. Voilà. Et là, on est complètement à l'inverse, on est dans un monde où euh, on, on est des variables d'ajustement, euh, des choses euh, comme, comme, actuellement, comme le sont les, les, les, les habitants de, de, de l'Ukraine. Euh, ils n'ont rien demandé, euh, c, c, comme ce, cet homme qui a été tué par un missile russe dans son immeuble, il était survivant de l'Holocauste, hein, il avait son petit tatouage sur le bras. Hein? il a été tué par qui Il a été tué par les troupes de dénazification de l'Ukraine, voilà. Non, c'est atroce, c'est atroce parce que, parce que quand on a dans la bouche de, de quelqu'un qui, qui utilise les méthodes des nazis, l'idée qu'il est contre l'idéologie idéolo, nazie, c'est très grave. Et c'est pareil quand on accueille le comité international olympique qui est, qui est intrinsèquement à son origine élitiste et fasciste, eh bien on, on, devient, on devient complice et donc s'il y a une véritable opposition, elle doit appeler justement euh, au boycott de, de Paris 2024 alors on, on a Pierre Mérachkovski qui, qui, qui va nous lire euh, une nouvelle partie du, du texte sur lequel il, il travaille actuellement et et je lui laisse donc la parole. Oui, alors je, je, voulais, je voulais quand même dire que bon, c'est un peu embêtant que je, je suis vraiment en profond désaccord, total et absolu, avec euh, tout ce qui a été dit euh, sur l'Ukraine et la Russie et le Mali. Bon. Donc euh, euh, voilà, alors je ne sais pas trop... Euh, Je ne sais pas trop quoi faire, euh, je n'ai pas tellement envie d'expliquer pourquoi je suis en désaccord parce que je ne trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, mais je, je tenais à le dire, euh, j'étais en désaccord total avec tout ce qui a été dit. Euh, voilà, alors, première intention, en effet, oui, je dis bien en effet. Contrairement à l'idée largement répandue par les idées que les événements qu'ils désignent par le terme générique d'événements de mai 68 auraient débouché sur l'intégration des leaders du mouvement étudiant dans des cabinets ministériels et sur le suicide des militants stagiaires intégrés parmi les ouvriers spécialisés immigrés rejetés par la CGT qui est manifestement, ah, ah très drôle, manifestement, manifestation, ah, ah ah très drôle, ça vous fait pas rire eh bien, moi, ça me fait non pas rire, ça me fait hurler de rire. Et je ne parle pas d'une façon irréfléchie qui prouverait que je n'ai pas lu les livres répertoriés par le conseil d'administration de Paris 8. J'ai toujours, en effet, refusé de plonger ma cuillère argentée dans le bol de soupe servi par la gouvernante, placé sous la responsabilité de mon père, et je n'ai jamais cherché à occuper une place dans les files d'attente des divers groupes soupes populaires ou non populaires, supervisés par les, labins, les larbins culturels chargés d'assurer le renouvellement des diverses valoirs qui justifient par leurs paroles et par leurs gestes la mise en scène des spectacles des structures de pouvoir qui ont perdu le sens de leur indignation. Attention 36. Les ouvriers spécialisés les étudiants qui n'ont pas été dessinés par l'UMA Dimanche comme les représentants des juifs allemands leaders de mai 68, et qui ont en effet refusé, selon les propos de l'assistant du président de Paris 8, de confronter la légitimité de leurs rêves avec la répression du pouvoir gaulliste, se sont enfoncés dans l'enfer de la drogue ou dans une, dans une série de suicides initiés par Guy Debord qui termina alcoolo, ainsi que le souligna le compagnon d'une productrice de France Culture qui avait été autrefois chargé d'organiser le déplacement ferroviaire des jeunesses communistes du Bourget dans la ville de Berlin à une date que j'ai oubliée. Je ne cherche en effet ni à répondre à vos questions surprenantes ni à justifier un emploi du temps qui s'expliquerait dans une large mesure par le salon de cuisine que ma mère épouse de mon père a mis à ma disposition pour effacer une dette dont je n'entrevois que partiellement le sens. Intention 36 bis. Je maîtrise en effet parfaitement le déclenchement de mes éclats de rire. Je ne suis pas un professeur de faculté de Paris 8. Ma dernière crise d'angoisse m'empêche pour l'instant de rire et je suis parfaitement d'accord avec les conseils d'administration de Paris 10 ou 12 ou 25. Peu importe, le rapprochement entre les termes « manifestement » et « manifestation » ne présente aucun intérêt. Ils font finir avec l'héritage de Lacan et avec l'héritage de mai 67. Post-intention moderniste de mai 67. Je n'ai jamais exercé une fonction de responsable de la validation des biographies des primo-adhérents d'une organisation trotskiste. Et il est inutile de laisser entendre que mes crises de panique qui ont accompagné les événements de mai 67 ont alterné mon discernement. Je ne garde en effet aucun souvenir de la signature que mon père communiste a posée le dimanche après-midi sur la page de mon carnet de correspondance à faire signer par les parents avant le lundi matin. Nouvelle attention de dernière minute, Paris le 12 septembre 22 0002. Les événements de mai 67 se sont projetés vers l'avant, vers qu'à l'avant. Je ne sais pas, mais vers l'avant. C'est une évidence et une certitude. Je ne suis ni désemparé, ni aigri, contrairement à ce que prétend l'auteur de la préface. La révolution sexuelle des événements de mai 67 est une des sous-facettes du spectacle de la projection de notre intimité sexuelle que le comité antinucléaire de Paris a dénoncé dans son bulletin daté de l'année la, 1967. Les acquis des événements de mai 67 ont achevé de me convaincre que je ne ressentais aucune nécessité personnelle de vous rassurer par la déclinaison d'une série de dates qui n'aurait un sens à nos reniements. Tassé de leur fauteuil en cuir noir devant la porte des soins palliatifs où repose le corps de Doucha, le slogan « Un communiste ne recule jamais » rebondit entre les parois de mon cortex. Merci. Je te remercie, Pierre. Ben, non, oui, hein. Pourquoi est-ce que c'est toi qui dis merci C'est nous qui pas. devons te remercier. Je mais alors, mais, moi, moi, je, je suis d'accord avec toi, ne pas euh, euh, parler des raisons de ton désaccord avec ce que j'ai dit mais, mais je, je pense que c'est lié certainement au fait que j'ai dit que j'étais contre les livraisons d'armes mais euh, pour moi euh, étant non violent je, je sais qu'une arme ne sert qu'à blesser et à tuer et, et que quand il d'un autre côté j'ai pas d'argument euh, je pense que c'est bien que tu, que tu dises ce que tu as à dire tu vois voilà j'ai j'ai ni le désir, ni des arguments euh, qui justifieraient euh, de t'empêcher de parler, ni les moyens physiques d'ailleurs. Non, mais même ni les moyens théoriques ou tu vois, j'ai pas d'arguments. C'est un ressenti. Voilà, enfin, mais ça, moi, ça me. Je, je, je, ça te met mal à l'aise ça, ça te... Oui, enfin, oui. je trouve ça. Euh, c'est pas que c'est scandaleux, c'est. Je sais pas, je trouve ça. Euh, mais j'appelle quand même à mobiliser, c'est-à-dire que je Non, suis non, pas... non, non, non, mais t'appelles à ce que tu veux, mais il n'y a, a pas. Y a, je veux dire encore une fois, j'ai pas. C'est une question que je pose. Qui, qui, je, je ne sais. Alors, je peux continuer à lire des textes sur Radio radar. Là, ça ne me pose pas de, de problème théorique, parce que je suis souvent passé dans des endroits euh, où j'étais pas d'accord avec ce qui se disait, et ce que tu dis n'est pas infamant. Je ne peux pas non plus dire ça. Je ne peux pas dire ça, mais. Euh... Alors, non, je ne suis vraiment pas d'accord. Cette résistance qu'il y a en Russie, justement, et ouais. notamment des anarchistes ouais. euh, qui, qui appellent à, à la désertion. Et qui bon, je bah, de... n'ai pas les mêmes sources que toi. Je n'ai pas les mêmes ah, sources là, que toi. Les anarchistes, j'ai lu des anarchistes, non seulement appelaient à saboter le matériel de, de guerre ukrainien, et deuxièmement, appelaient à faire la guerre. À maintenant, ce peut-être pas les mêmes anarchistes. Moi, je n'ai pas les mêmes informations que toi sur cette question des anarchistes. Oui. Voilà. Bon. Il y a même un anarchiste ukrainien qui a écrit un texte assez long pour expliquer pourquoi il s'est engagé dans l'armée ukrainienne. c'est Ce bah, vrai que par rapport, on peut, on peut légitimement se demander pourquoi des anarchistes intègrent une armée. La question est intéressante. Voilà. Alors en Ukraine, il y a beaucoup d'anarchistes qui se battent contre les troupes russes, mais c'est pas antinomique avec euh, le fait qu'il y ait des anarchistes en Russie qui sabotent euh, les, les convois d'armes. Non, non, mais c'est n'est pas qu'ils sabotent. Nous n'avons pas les mêmes informations, Je prétends que des anarchistes appellent à faire la guerre contre Poutine. D'accord. Après, mais... je peut-être pas les mêmes informations que toi. Hein. D'accord, mais moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas euh, s'opposer à Vladimir Poutine. J ai, j ai... De toute façon, ce n'est pas tellement une question de, de ce qui a été dit. C'est au-delà oui. de je te dis, c'est une vision du monde euh, que je trouve, euh je ne je peux pas, dire. Je, voilà, c'est une vision de, euh, j'ai connu des organisations euh, d'extrême-gauche, voilà, qui disaient en gros, euh, les problèmes personnels ne doivent pas être évoqués, ce qui compte c'est le but, voilà, ce qui compte c'est l'explication aux masses, ce qui compte c'est d'expliquer aux masses de mobiliser, voilà, c moi, je pense que cette position est... ne m'a jamais intéressé, euh, et surtout, elle n'est pas, euh, pas éthiquement juste. Il n'y a que des problèmes personnels. Ah bah c'est ouais. ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que les conflits, en avec fait, re... vos Non, non, mais il n'y a que nos problèmes personnels. L'individu Non, non, mais l'individu, ce n'est pas l'individu, c'est nous. Il n'y a que ton problème personnel et mon problème... C'est pour ça que j'ai parlé du jeûne de Taverny que je, que je fais depuis 2002, parce que qu'il y a, y, a, y a toute une, toute une logique justement euh, dans le conflit qui devient après à travers les États la guerre, c'est justement une opposition. Alors, euh, Mais moi quand Pierre exprime son idée, je ne vois pas d'opposition dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi-même, euh, j'ai toujours dit que... Euh, oui. Les, les personnes qui, qui pensent qu'il faut expliquer aux autres et créer un mouvement, euh, dans un premier temps, euh, généralement s'appuient euh, sur ce qu'ils appellent l'approche artistique, les poètes ou les, les, voilà, les gens un peu en marge. Il n'y a pas, pas d'opposition, oui. Voilà. oui. Mais, mais ce important. Après, après, soit le poète euh, prend sa carte et devient Maxime Gorky, ouais. et donc un propagande du, du régime où, comme Boulgakov, ne prend pas sa part, sa carte du parti, écrit le Maître et Marguerite dans sa cuisine, Un manuscrit qui est plus ou moins sauvé, et de toute façon finit par se faire tuer. Mais, bah, je, je, je, je, je, mais Gorky aussi est mort. Hein, oui, mais moi je, je pense que la, la véritable opposition, c'est peut-être justement dans ce monde de, de violent rabat joie d'arriver à... à à titiller les zygomatiques et à bien montrer le tragique ridicule de tout, de, de tout cela. Euh, c'est pour ça que j'ai détourné l'affiche d'Emmanuel avec le, le roi nu, avec le, le petit cron, parce que c'est tragique et que si on n'arrive pas à créer des choses qui nous permettent de rire de ce qui est tragique, ben oui on va arriver euh, à, à des politiques euh, je dirais suicidaires et pour moi toute la différence entre euh, l'amour qui, qui, qui est un acte de création et la haine qui est un acte de destruction c'est justement de bien montrer que l'amour lui-même c'est la joie et donc c'est l'hilarité, c'est être capable de rire et le rire ce n'est pas se moquer aux dépens mais c'est toujours se moquer de soi-même. Et donc, pour moi, arriver à, à ne pas être en conflit euh, et à ne pas être en opposition, parce que je, je pense d'ailleurs que je l'avais dit à Pierre, j'avais dit, moi, je, Vladimir Poutine, Macron, euh, euh, Mohamed Ben Salman, même Al-Sisi, j'ai plutôt de la compassion pour ces gens-là, parce qu'ils sont, euh, sont des gens qui, pour moi, sont perdus à eux-mêmes, euh, ils, ils sont piégés, ils croient peut-être avoir un libre arbitre mais ils n'en ont aucun. Moi je, je pense que la seule chose que l'on puisse faire et qui est salvatrice au niveau physique et psychologique, c'est justement de ne pas céder à la peur et de ne pas céder à, à, à l'aquabonisme. Et je, je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire c'est de faire rire les gens, Justement, quand tout est fait pour euh, susciter leur angoisse et euh, par rapport à l'avenir, moi je pense tant qu'il y aura des gens pour rire euh, de ces choses tragiques, et eh bien l'humanité continuera d'avancer. C'est quand c'est quand le rire n'est plus possible, quand le rire n'est plus possible, alors c'est là oui effectivement où il faut réellement euh, s'inquiéter. Et si on devait euh, comprendre. Euh, que justement le partage c'est la paix et justement le, le, le partage c'est pour moi c'est la joie, c'est la lacrité et, et donc tout ce qui est euh, de l'ordre du business euh, eh bien euh, je, je dirais comporte en soi euh, la, cette substance mort qui sera pour moi d'ailleurs le titre de la prochaine émission. C'est-à-dire que normalement notre prochaine émission Radar sera l'émission Radar numéro 137. Elle aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 et elle s'intitulera Substance mort. Elle sera sous-titrée Impunité Militaro-Industrielle Transnationale. Et on aura avec nous euh, notre amie Virginie euh, Djamila du Pérou euh, qui sera là en live euh, ou de Jazet, le jeudi 1er décembre. Donc elle est auteure de deux livres, un qui s'intitule « Amiante, mens euh, Amiante et mensonge, notre perpétuité » et un autre qui s'intitule « Chronique de collège ordinaire » et notamment elle nous parlera des, des 75% euh, d'établissements scolaires, ça va des universités aux écoles maternelles euh, qui euh, recèlent de l'amiante. Voilà, et qui sont potentiellement un danger à la fois pour, pour tous les élèves, les étudiants, mais aussi bien sûr pour les personnels enseignants, mais aussi pour les femmes de service, enfin pour tous les gens qui, qui sont obligés de, de, de vivre et de travailler dans ces établissements. Et ce sera pour nous le moyen aussi de, de bien comprendre qu'il y a des peurs choisies, c'est-à-dire qu'on est capable de nous faire peur avec certaines choses et certaines personnes, et puis avec d'autres, ben, euh, on, regarde, on regarde ailleurs, voilà, que ce soit pour le nucléaire, parce que là, on, ça y est, on, vous voyez, j'ai mis Norax, ça y est, les températures vont baisser, euh, nos, nos irresponsables euh, vont certainement redémarrer euh, de manière dérogatoire des, des réacteurs qui devraient être... Euh, euh, Déjà à l'arrêt parce qu'ils ont dépassé les 30 ans. Euh, on court tout droit vers euh, une catastrophe perpétuelle euh, bien de chez nous, mais in France. Euh, et euh, notre opposition, euh, nos accompagnateurs bah, ne jugent pas euh, nécessaire euh, euh, d'en faire un cheval de bataille vital et de donc euh, démissionner, de provoquer une crise qu'ils auraient pu provoquer en 2019 quand l'ensemble des travailleurs et des gilets jaunes disaient nous voulons le retrait, le retrait de la réforme, de cette pseudo réforme des retraites et on a eu tous les états-majors syndicaux qui ont été négociés avec le gouvernement et aujourd'hui on, on est exactement dans la même attitude et là j'ai entendu parler qu'il y avait un projet de loi pour moduler euh, les retraites sur euh, la conjoncture économique. Et à partir de là, eh bien oui, effectivement, on aura le MEDEF qui aura la, la main dans la poche de tous les retraités. Et c'est extrêmement grave, mais visiblement, euh, ça ne fait pas bouger une couille euh, euh, ni à Jean-Luc Mélenchon, euh, ni euh, à d'autres. Voilà, donc euh, ces gens-là, pareil, n'ont jamais répondu. J'avais fait une lettre ouverte à Clémentine Autain par rapport justement au boycott des Jeux Olympiques 2024 et... Euh, ben, ça a été euh, par la derrière, euh, euh, ma gauche est extrêmement malade, voilà. Et aujourd'hui, il faut certainement que les gens prennent l'habitude de rigoler, parce que tout va être fait pour qu'ils pleurent, voilà. Donc on nous promet des sangs et des larmes, mais euh, euh, rassurons-nous, euh, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent. Voilà, et donc je vous dis, euh, je vous donne rendez-vous jeudi 1er décembre 2022. Je remercie Pierre qui est, qui est venu. Nina est repartie, Pierre Ah, dommage. Et, et, et, et donc, euh, j'espère qu'on se retrouvera euh, tous ensemble et qu'on verra aussi notre ami Bruno Cuello qui, euh, qui, qui, qui me manque. Voilà, je te dis Bruno, euh, j'espère te voir le 1er décembre euh, si c'est possible pour toi. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. à vous, Cognac J. Y.